Bonsoir à tous, ici Nancy Rochon de Québec Intégrité. On va certainement se reparler d'ici des Fêtes, mais euh, pour aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter quand même un très joyeux temps des Fêtes. Et un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël parce que c'est pas tout le monde, puis un joyeux temps des fêtes pour ceux qui sont d'autres fois, d'autres confessions pour la période estivale et on vous le souhaite au nom de toute notre équipe, dans le respect, l'amour et le partage, on vous le souhaite aussi. Et aujourd'hui, j'ai une présentation un peu spéciale à vous faire et je vous propose de rester jusqu'à la fin parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, je vais vous montrer à quel point euh, il, y a, il va y avoir une augmentation, on le sait, d'itinérance, il va y avoir une augmentation de pauvreté euh, dans les années à venir, et tout ceci est la conséquence des politiques économiques euh, qui sont prises par... Euh, les, les, les leaders de ce monde. Et quand je parle des leaders de ce monde, je ne parle pas du Pantin qui est euh, nos premiers ministres québécois et euh, fédéral. En fait, je parle des vraies personnes qui prennent des décisions derrière. Malheureusement, ce ne sont plus eux. On s'en va plus vers une internalisation de euh, notre économie. Et euh, là-dessus, ben, je voudrais vous parler un peu de votre, leur perception euh, des itinérants ou des personnes euh, qui vont être démunies des pauvres. Parce que pour eux, ce n'est pas, euh, c est, c est pas euh, une question de « il faut les aider, il ne faut pas les aider on, ». On, ils ont très peu de respect pour ces gens-là. Entre autres, j'ai euh, diffusé sur notre page web, puis tu sais, dans le temps des fêtes, il faut penser aux gens qui sont malades, il faut penser aux gens qui sont démunis, il faut penser, en tout cas c'est dans l'esprit, euh, où on m'a enseigné Noël, l'esprit les, de Noël. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ce que je pense à ce sujet-là. Puis je vais vous montrer à quel point vous n'êtes pas loin d'être traité comme ça, même si vous pensez que vous ne faites pas partie de cette classe de gens-là en conclusion. Fait que restez avec moi. Ici, c'est une dame euh, qui, euh, qui, qui est une vétérante de guerre qui a demandé euh, à se faire, euh, à faire changer sa chaise parce qu'elle avait des difficultés, à, elle a des difficultés, elle est handicapée, elle a des difficultés à descendre, à monter les escaliers. Et elle, ce qu'elle dit, c'est quand elle a fait faire euh, sa demande, quand elle a fait sa demande, c'est rien qu'elle demande pour changer de chaise, on lui a euh, offert euh, le suicide assisté fait que ici on voit qu'il y a une tendance au niveau du gouvernement canadien euh, que les personnes qui sont euh, dans le besoin euh, quand qui ont des, euh, des problèmes physiologiques euh, ils, bon ces gens là maintenant calculent ils n'ont plus de cœur ça fait qu'ils calculent que ces gens là coûtent trop cher à la société donc on les incite à s'autodétruire à se suicider et euh, ça c'est une tendance très marquée euh, la dernière année où on encourage des parents à mettre fin à la vie de leurs enfants malades et euh, des gens aussi à mettre fin à leur, euh, à leur maladie. Mais non pas d'une façon qu'on pourrait dire euh, que c'est la personne qui vient et qui le demande. Là. On l'offre, on propose, on met la table. Puis bientôt, on peut comprendre que ces personnes-là risquent de se faire reprocher d'être en vie parce qu'ils coûtent trop cher. Fait que là, il y a un, vraiment un danger de dérapage. On sait aussi que, euh, et ce n'est pas des fake news, qu'il euh, y a eu des suggestions en haut lieu pour réduire la population qui contribuerait à, à atténuer le réchauffement climatique. Mmh. Euh, tout ceci, à mon avis, s'inscrit euh, dans des projets qui n'ont pas leur place dans, un, dans le sens, euh, je veux dire, euh, moral du terme. Euh, c'est euh, une vision comptable de la société, carrément. Fait que, y a pas, euh, les, la solution n'est pas d'essayer de, euh, d'éduquer ou de consommer moins. Euh, la solution, c'est euh, plus pour nous, moins pour eux. C'est très différent comme vision. Euh, à Montréal, avec cette nouvelle tendance-là aussi des respect envers les personnes qui sont dans la rue, euh, Là, on a vu apparaître à un donné des bancs euh, anti-itinérance pour démotiver les itinérants. Euh, il y a eu tellement de plaintes que la mairesse Plante a fini par euh, les faire retirer parce qu'il y a des groupes de défense euh, des euh, itinérants qui se sont soulevés contre ça. Le problème d'itinérance, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, si vous, vous n'avez pas conscience, parce qu'à Québec, on est quand même une société qui était quand même assez nivelée, là, comme on pourrait dire, puis les itinérants, on n'en a peut-être pas autant que dans d'autres pays, euh, à Philadelphie puis aux États-Unis, ça commence à être monstrueux. Les rues sont pleines d'itinérance, des gens aussi qui ont des problèmes très graves de drogue. Il faut se rendre compte aussi que quand ils se ramassent dans des milieux aussi précaires, euh, soit que c'est la drogue qui les a là, soit que euh, finalement la prostitution, la drogue et tout, finalement, c'est leur quotidien. Euh, il y a beaucoup de criminalité aussi parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui, euh, qui vit avec plus rien, euh, rien à perdre. <rire> fait que, et euh, si ça arrive chez nous, euh, comme en ou en Californie, on va être dans la même situation. Il y a même des policiers en Californie qui ont dit qu'ils ne pouvaient plus assurer la sécurité des gens. Donc, le problème d'itinérance, ce n'est pas que le problème de l'itinérant, C'est aussi le mien, c'est aussi le vôtre. Parce que c'est la dégradation de nos conditions sociales qui vont s'engendrer suite à ça. Vous savez que dans beaucoup de pays, ils ont des, euh, des barricades tout le tour de leur maison pour se protéger de l'itinérance. Au Québec, on n'est pas du tout comme ça. Fait que s'il y a une augmentation d'itinérance, euh, il y a beaucoup de maisons qui restent à se faire défoncer, comme on peut dire en bon français. Une des solutions pour régler le problème, c'est partager. C'est sûr qu'à limite du partage, on, on la connaît, en fait, c'est que plus il va y avoir d'itinérance, plus ça va devenir difficile, plus ça va devenir dangereux. Ça fait que c'est un peu un cercle vicieux. Donc là, c'est le bon moment de commencer à partager, à sortir, puis d'essayer de trouver des solutions. Puis j'encourage notre société, en tout cas ceux qui s'investissent vraiment pour euh, l'augmentation de la qualité de vie de notre société, euh, de veiller à ce problème-là sérieusement, parce que l'itinérance, c'est quelque chose d'important. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est euh, de euh, qu'est-ce que euh, les bains ont, ont été retirés à la Ville de Montréal, mais à Québec et Montréal, on a fait une autre stratégie pour éloigner les itinérants. Et c'est une stratégie musicale. Disons qu'on joue en boucle dans des lieux publics, des musiques classiques dissonantes. C'est des musiques qui sont désagréables à écouter parce qu'elles euh, ne sont pas rythmées correctement. Et euh, ça amène les personnes qui sont en situation d'itinérance de ne pas vouloir adopter certains secteurs où la musique est jouée euh, souvent très forte. Je vais vous la faire écouter ici. Euh Florida Ça, are trying something different to keep people, people from, from hanging out in front Et of their dans stores. ...and de they are blasting classical music to keep loitering to a minimum. lines Raquel Ace drove around to seven locations of 7-Elevens and found a couple stores using this unique musical approach. We drove to a number of locations throughout the city and county. We found two locations playing the music from this side of the building. It's not that loud. You have to walk closer to the speaker and be right under it to see just how loud it is. It took us driving to seven locations to find them. At each 7-Eleven, we rolled down the windows to listen for the music you wouldn't expect to hear coming from a gas station parking lot. The owner of this store ça c'est 7-Eleven en fait qui ont beaucoup qui ont décidé d'installer ce genre de système là partout où il y avait leur leur bâtissent pour éloigner les itinérants et ça fonctionne très bien. Les itinérants vont un petit peu plus loin, ils se retrouvent dans la rue, euh, comme on voit ici, euh, ils ne restent plus à côté du bâtiment. fait que ça donne le sentiment de sécurité aux gens qui vont dans les commerces et ainsi de suite. C'est là l'avantage finalement que décrivait un des scientifiques euh, qui euh, a travaillé beaucoup euh, sur euh, la, la neuroscience derrière la musicologie, euh, Daniel Livetin. Euh, qui est euh, de, un, un ancien professeur de McGill, maintenant rendu en Alberta. Euh, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que euh, si vous allez, par exemple, dans certains stationnements de la CEPAC à Québec, si vous allez à certains stationnements euh, de Montréal, vous allez entendre cette musique-là jouer fortement. Je vous demande de porter plainte. Euh, par dignité pour les personnes qui sont dans l'itinérance. parce que cette musique-là vise ces personnes-là spécifiquement, et ça a le même, même rôle que les bandes-parcs qu'on a vu tantôt qui ont été retirées, c'est immoral, puis euh, ça n'a pas sa place. Euh, on est dans le temps des fêtes, je pense qu'il faut quand même avoir une petite pensée pour les gens qui n'ont pas autant de chance que nous. Il euh, y a une autre affaire aussi que je veux vous présenter, parce que certains d'entre vous vont peut-être se dire c'est pas mon cas, mais ça ne le sera pas, moi j'ai un job, puis je veux travailler. Ben, savez-vous qu'avec l'hyperinflation qu'on en train de vivre, vous risquez m'amener de la perdre votre emploi, puis vous risquez de vous ramasser dans une situation si précaire que, puis je ne crois pas que rendu là, vous allez être euh, une personne qui va assurer la sécurité de tous et la compréhension de sa propre situation, vous, vous passez direct par-dessus la tête. Fait que euh, je ne voudrais pas me retrouver sur votre chemin parce que vous risquez d'être fru drôlement frustré. Euh, d'avoir à vivre ça, quand vous pensez que vous vivrez jamais de là, votre vie. Mais moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est le même monde partout, puis qu'aux États-Unis, j'ai vu des reportages où c'est des gens comme, par exemple, des vendeuses, de, des personnes qui sont en, en immobilier, qui se sont ramassées du jour au lendemain, ils ont, bien, du jour au lendemain, c'est une période où on de plusieurs mois, ils ont perdu leur maison, puis ils vivent maintenant dans leur voiture, j'ai vu un reportage là-dessus, c'est... Ce n'est pas du monde euh, qui a des handicaps euh, mentaux, euh, qui ont de la difficulté à se réintégrer à la société. Dans beaucoup de cas, il y a une nouvelle misère qui est en train de se mettre en place. Des familles tout à fait normales, des, euh, des gens qui, étaient, qui avaient des emplois, qui arrivaient à vivre quand même décemment. Et euh, avec toutes les transformations qu'on voit sociales actuellement, ça pourrait être vous. Donc, ouvrez votre cœur parce que euh, ça va vous permettre peut-être de passer plus au travers des épreuves qui s'en viennent pour tout, tout le monde en fait. Je vais vous parler aussi de notre gouvernement, des deux paliers de gouvernement où vous allez euh, de plus en plus euh, rencontrer euh, sur les boîtes vocales des musiques euh, comme celles qu'on a entendues dans la rue. Puis euh, je vais euh, vous montrer ça tout de suite. Je l'ai enregistré celle-ci euh, à l'ARC, c'est l'Agence du revenu euh, du Canada. Euh, c'est la trame d'attente après qu'on nous dit d'être très calme et de ne surtout pas euh, nous énerver envers le personnel. Cette musique-là, on l'entend peut-être pas bien ici, mais elle guiche. C'est au 1-800-959-7383 que j'ai téléphoné pour faire l'essai. Puis vous allez voir qu'elle monte par moments puis elle retombe par d'autres moments. Ça fait que c'est... Euh, c'est pas une musique qui est cohérente. C'est fait pour être désagréable, en fait. Puis ça vient pas des... Euh, euh, de la mauvaise qualité deau parleur ou quoi que ce soit. Là, on l'entend sur l'iPhone iPhone 13. Vous voyez comment ça brûche? Puis là, ça va augmenter. Et ça, c'est notre gouvernement qui nous envoie cette musique-là. Et vous allez l'entendre dans votre clinique médicale, vous allez l'entendre chez service -Can euh, Québec, vous allez l'entendre chez la RAMQ, vous allez l'entendre à plein d'endroits. Euh, et euh, ça vous montre à quel point on a du mépris envers vous. On vous traite carrément comme des itinérants. On ne veut pas vous rester en ligne. On veut vous laisser le personnel tranquille et vous fournir le moins de services possibles. C'est la nouvelle normalité. Euh, C'est dangereux pour euh, la, la société, à mon avis, cette ce dérive-là qui est en train d'arriver. Fait que je voulais vous en faire prendre conscience, puis vous faire prendre conscience. Euh, C'est pas pour vous donner la leçon ou quoi que ce soit. C'est que beaucoup de gens sont pas au courant euh, de la nature, de l'usage de ces musiques-là. La raison pour laquelle elles sont si descendantes, qu'on entend des ch mélanger avec de la musique. Puis parfois même, si vous écoutez attentivement, vous allez peut-être même pouvoir entendre des phrases dans le « tch. Ça veut dire que peut-être, en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai eue à un moment donné, parce que ça m'est arrivé euh, dans une clinique médicale. Euh, ces sons-là pourraient peut-être même à la limite renfermer euh, des messages subliminaux euh, pendant l'attente. Moi, je vous conseille premièrement de mettre votre téléphone au plus bas pendant les attentes c'est déjà moins désagréable, et demander de porter plainte, à la fois pour les itinérants, dans les endroits publics où on utilise ces musiques-là, et à la fois lorsque vous faites des appels euh, au gouvernement ou à différents euh, services gouvernementaux, pour leur expliquer qu'ils n'ont pas, en tant que gouvernement, en tant que services gouvernementaux, le droit de vous traiter avec euh, si peu de dignité. Je pense que ce serait normal. Fait que, euh, on va essayer... De, de voir ça sur un plan positif, c'est que quelque part on prend conscience de quelque chose, ici aussi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de misère dans notre société. Fait que que des gens soient pauvres, c'est pas un problème. Le problème, c'est si on ne se respecte plus et si ça vire en guerre civile. Donc, le mieux pour nous, c'est de s'ouvrir à cette différence-là, s'ouvrir à cette nouvelle réalité-là. Euh, aller euh, se rapprocher aussi de la pauvreté, parce que c'est le meilleur moyen de la contrer, c'est de la distribuer sur le territoire. C'est fou, mais c'est vrai. Fait que aller voir ces gens-là, offrez-leur des cadeaux dans le temps des fêtes, si vous êtes en mesure de le faire, c'est une très bonne idée pour essayer d'apprendre de ces personnes-là. Il euh, y en a qui sont pour y rester parce qu'ils ils sortent d'instituts psychiatriques, qui ont de la difficulté à se réintégrer dans la société. Il y a des gens, par contre, qui sont des gens tout à fait normaux. Il y a des décrocheurs sociaux, J'en ai rencontré beaucoup cette année, puis il y en a de plus en plus. fait que c'est des gens qui ne veulent plus continuer dans la vie comme ils étaient. Ils ont décidé qu'ils changeaient leur façon de vivre. Euh, il y a euh, aussi beaucoup de personnes âgées, euh, quand qu on va dans les frigos communautaires, qui se promènent le jour, et de plus en plus de jeunes qui vont se servir la nuit. Donc, euh, ayez l'œil ouvert, ayez le cœur ouvert aussi. Puis euh, on va, euh, je pense, en groupe arriver à passer au travers. C'est euh, des moments difficiles, mais on va espérer que euh, ça sorte place. Là, quand il va y avoir eu euh, euh, suffisamment de réalisation, à mon avis, dans la société, pour comprendre euh, que les gens nous dirigent, qui nous dirigent ne sont pas bienveillants. C'est surtout ça qu'il faut comprendre tout le monde. Fait que il euh, n'y a pas de bienveillance qui vient des autorités actuellement, malheureusement. Fait que là-dessus, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, gardez la santé, ayez du fun en famille, puis euh, partageons puis restons ensemble. Bye bye!